Castanetti, bonjour je, je me bonjour. présente c'est pas le mât hein, dans, dans le jargon des mineurs hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de, de coup de grisou hein, de, de l'amour si je devais me définir et bien, et bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un baptême de ski nautique hein, qu'on qu aurait offert à, à un coup de conducteur au cours du <rire> ]quel quel personne ne prend jamais son pied ce, ce qui est un peu dommage hein. bref je, je suis célibataire, un sèche comme un vieux McDo et, et ravi de, de vous rencontrer et d'autant plus ravie que, bah, que même aussi physiquement elle est faite de, de ce petit côté poupon, ça à, à n'en craquera hein, que vous donnez aussi bien vos joues de hamster hein, que, que votre tignasse en pétard et votre barbe de trois jours et bien, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi jeune que barbu hein, de, de ce chanteur français aussi rigolo hein, que, que probablement alcoolo, hein, qui est, qu est le sympathique et talentueux Philippe Catherine et, et la version dodue hein, de, de ce fils de, aussi doux que sympathique hein, qui est, qu est le charmant Arthur junior hein, qui Dieu merci a hein, heureusement ah, tiré oui. du, du ah, talent de son père et de l'implantation capillaire de sa mère. <rire> et bien malgré ce, ce petit ascendant hein, erreur 404 hein, que vous donne aussi bien votre look d'ingénieur informatique hein, que, que votre absence ce total hein, de, de Wikipédia, eh bien, eh ben, c'est quand ah, même pas tous bon les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de rencontrer un acteur, scénariste, musicien et réalisateur de talent hein, qui, bah, qui, après avoir co-réalisé hein, en 2004, hein, ce, ce petit chef dœuvre hein, de, de la comédie, hein, qui est le film L'Incruste, hein, avec ses deux meilleurs faux espoirs du cinéma hein, que, <rire> que sont les Titoff et notre Frédéric Diffental, eh bien, <rire> bien on déplaise aux, aux mauvaises langues, hein, force <rire> de constater que dix bah, que ans plus tard, hein, vous, vous réussissez l'exploit, hein, non seulement... Hein, d'avoir toujours moi, votre statut d'intermittent mais, mais surtout hein, de, bah, de continuer à faire des films hein, puisque Nicolas Bedos et Ludivine Sagné n'ayant pas pu se libérer aujourd'hui eh bien, eh bien, vous êtes là hein, pour <rire> faire la promo de, de votre nouveau long métrage intitulé Amour et Turbulence, un film formidable hein, dont, dont j'aurais adoré pouvoir dire le, le plus grand bien, mais que là, c ayant subi une panne de réseau numérique le, le week-end dernier, je, je n'ai malheureusement pas pu télécharger. <rire> une panne de réseau hein, qui, bon, qui, Dieu merci, ne, ne m'a pas empêché d'apprécier vos talents de chanteur, hein, puisqu'en marge hein, de, de vos activités de réalisateur, eh bien, comme on l'a dit, hein, depuis 2007, vous avez créé sur Youtube, avec votre ami Clément Marchand, le, le concept hein, de, de la chanson du dimanche, hein, des créations musicales formidable hein, dans lesquelles chaque semaine, hein, vous, vous abordez avec humour des, des thèmes passionnants hein, tels que les grèves, le coca light ou, ou encore l'horoscope. Hein, bref, hein, un rendez-vous dominical incontournable hein, qui, qui, de certaines manières, nous, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, vivant à deux pas d'un square hein, aussi arboré que la sangvaille de, de crottes et de chiens et, et autres <rire> petits roumains, eh bien, eh bien un jour, hein, au sur un coup de tête, hein, j'ai décidé de kidnapper Choupi, hein, le, le caniche hein, de, de ma voisine du bacon qui depuis des mois hein, pissait sur l'antivol de, de mon cadier, eh bien, eh bien, en entendant hurler à oh, la mort hein, depuis six jours su, sur mon balcon, j'ai finalement eu l'idée un peu sur le modèle hein, de, de votre chanson du dimanche hein, de, bah, de créer moi aussi sur Youtube un rendez-vous dominical hein, que, que j'ai sobrement intitulé là, la rançon du dimanche, hein, des, des vidéos amateurs hein, dans lesquelles chaque semaine je, je mets en scène hein, des, des chiens ou des chats, évidemment, aussi <rire> rassés que, que tatoués hein, qui là, c'est hein, pour, pour les finances de leur maître, ont eu la faiblesse hein, de céder hein, à l'appel de mes croquettes friskies hein, et que naturellement, moyennant un hein, virement PayPal hein, de, de 59 euros TTC, j'accepte de restituer hein, en bonne santé un business hein, allez, aussi fourbe hein, que rentable, hein, mais, mais qui contre toute attente a bizarrement eu beaucoup plus d'impact hein, sur les possesseurs de, de canichonnecs que petit petits roumains. Hein. Et en parlant de, de vouloir mettre un peu de beurre dans mes épinards, justement, hein, sachez que si l'ancienne ingénierie en télécommunication qui est en vous. On n'a pas peur, elle, le temps d'une soirée, de, de se connecter en USB ou sous GHB. Ah, oui, une box hein, aussi obsolète que, que poussière, c'est bien. Et franchement, bon, autant vous dire hein, que, que mon modem 56K et moi-même hein, serions absolument à l'idée de, de pouvoir goûter au joie de, de votre fibre optique hein, votre, ce, ce jeu de mots hein, jeu, aussi geek que, que bon marché sur ces petites confidences hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Corée du Nord, hein, ou contre la vie de, de l'O.N.U. Hein, ce, ce véritable psychopathe de, de Pyongyang hein, a décidé de rallumer un réacteur nucléaire Et donc aussi comme moi le, le noyau radioactif de l'amour qui est à hein, qu fidèle non, hein, celui de pouvoir enfin entrer en fusion comme on dit et eh bien et eh bien n'hésitez pas à, à m'y rejoindre. Une fois de plus, une grande déclaration. <rire> La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le move.